Pour y arriver, on s'entraîne sans répit. C'est ça la gueule, On veut gagner. On va tous nous montrer qui on est. Ensemble, on a... est. Yu-Gi-Oh! GX, nouvelle génération. Salut à tous les c'est Gabriel. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où je vais. Où, où, je, où on va faire le récap de ça Arsenal Mystérieux, chapitre 1. Donc, bien sûr, il y a des cartes qui sont scellées. Je ne vous dirai pas les, lesquelles pour le moment parce qu'elles sont là. Voilà. Donc j'y touche pas. Hein voilà, j'y touche pas. Il y a des cartes qui sont en full rareté, j'ai tout ça. Et il y a des cartes comme qui sont en commune. Voilà, comme celle-là, que je vais garder, que je vais mettre de côté. Pour mon deck pyro-volcanique. Parce qu'elle a un effet de bâtard Voilà. Donc on va commencer par le plus simplement possible. Donc j'ai ouvert en tout 8 paquets. Sur les 8 paquets, je garde juste ce dé. Parce que c'est le seul dé pyro qu'il y a dessus. Voilà. Après, vous venait voilà. Alors je vais essayer de vous montrer. Hop, il y en a plein à la main. Il y a, il y en a plusieurs. Donc ça, voilà. Il y a du Dragonity, il y a du, voilà. Pas mal de choses. Donc je suis là je le garde parce que est... je le trouve trop beau. C'est le bon bonbon... le de feu. Donc voilà. Ensuite, on va Montrer les cartes CD. Donc les cartes CD ne seront pas décédées. En sachant, je pense qu'il n'y en a qu'une dans le paquet. Répétiteur des profondeurs. Une, deux, trois, quatre, 5. Je vous montre comme d'habitude. Voilà, pour que vous me croyez. Celle-là, je l'ai eu en 5 fois. Et après, je vous montre plus. La griffe d'Arsenal. Le dragon électromécanique, Et après, une petite nouveauté. Enfin, voilà. Le dragon armé en Voilà. Donc ça, c'est parmi les cartes, bien sûr, qui sont scellées, qui ne bougeront pas. Donc c'est à l'échange ou à la vente, comme vous voulez. Euh, en sachant, je précise quand même, que les cartes ne seront pas envoyées avant le 5 avril. Parce que c'est le 5 avril que je touche mon argent. Donc, je pourrais vous faire un envoi que maintenant. C'est... Voilà. Que à ce compte-là. Donc, on va commencer. J'allais commencé par les monstres synchro. J'ai dit, oh là là, ça, ils vont perdre la tête, là. Non, on va commencer par les monstres normaux. Alors, je sais pas. Je sais pas quel est le prix. Voilà. Mais sachez que j'ai... Trois magiciennes des ténèbres. en vous regardez, Donc ça se voit pas très bien. Mais euh, euh, elles sont en folle Je crois. C'est comme ça qu'on dit. Un dragon noir aux yeux rouges. Et après c'est 5 dragons blancs aux yeux bleus. Donc comme d'habitude. Je vous montre une fois. Voilà je vous montre. Donc cinq dragons blancs aux yeux bleus. Donc tout ça, ça part à l'échange ou à la vente. Ça restera dans ma petite boîte. Ensuite, on va passer aux monstres à effet. Alors, les monstres à effet, c'est là où j'en ai eu le plus. Donc, on va commencer par le soldat de carte. Qui a été réédité. Qui va cher cher à la... quand il est sorti. En une fois. Après, tracker allié de la justice. En une fois. Si je dis pas de bêtises. Damarpi 2. Cyberdragon. Apex Avière de la vallée des brumes. Revolver dragon. Alors ça, je, je l'ai eu deux fois. Après, Mante Naturia. Après, Agresseur Nocturne. C'est pour un deck retiré du jeu. Ultra mythologique. Je ne sais pas ce qu'il donne le deck mythologique. Je crois qu'il était fort à sa sortie. Et après, il est devenu moins fort. Gr Grimro mythologique. sites mythologique. Cocator de la Mythologie Oracle Barrière de Glace Princesse Dansante Barrière de Glace Archimage du Barrière de Glace Démoniste du Barrière de Glace Primus Pilus Draconité Alors, Duc Draconité, je crois que je l'ai eu, voilà, Duc Draconité, je l'ai eu trois fois. Excusez-moi, mon téléphone est en train de charger, donc si ça vous dérange, coupez le son. Vous pouvez regarder la vidéo quand même. Guerrier de la Vallée des Brumes. En deux fois. Pousse de bambou, de bambou, Naturia. Alors, je vérifie. Voilà. Trois fois. Pouce de bambou, Naturia. Oui, le deck Naturia a sorti. Cerise Naturia. Et après, golem de lave. Ah oui. Golem de lave, trois fois. Ensuite, un petit dernier. C'est pas vrai Quand je réponds pas, ça m'énerve. Il y, y en a qui se permettent de, de m'appeler. Je réponds pas exprès parce que je suis occupé. Et il y en a qui... Euh, là, ça doit être euh, encore un, un, un truc pour vendre ou quelque chose comme ça. Je sais pas. Ça m'énerve. Ça m'énerve parce que... C'est pour ça que je donne pas mon, mon téléphone personnel. Parce que je suis occupé la journée. Parce que je suis occupé le matin. Euh, voilà. Hop Dragon sombre métallique aux yeux rouges. Il y en a, il y en a qui, qui ont que ça à faire, passer des coups de fil toute la journée pour vous dire Oh, on veut vous vendre si, on veut vous vendre ça, voilà, c'est très bien. Sauf que moi je ne suis pas intéressé. Donc, après, on va passer aux cartes magiques. J'en ai que trois. Qui font de l'espace mystique. Polymérisation version série animée et Livre de la Une. Après, on va passer aux cartes pièges. Alors, on m'a bien dit de faire attention. J'ai vu le prix sur eBay, donc euh, voilà. C est, c est, vous allez me dire, ah, cote sur eBay, patati, patata, patati, patata, voilà. non. Il, sur eBay, elle cotait 16 euros, donc elle doit bien valoir entre 14 et 15 euros. Absorption de compétences. Ensuite, on va passer au monstre fusion. Alors j'en ai eu deux. J'ai eu un oiseau de feu, héros élémentaire. Sachez que j'en ai un à 100 euros en, en first. Là, ça coûte pas grand chose, mais euh, voilà, moi j'en ai en first à 100 euros. Et après, extérieur Naturia. Exterio Naturia. Voilà, trois fois. Et après, on va passer au... Est-ce que... T... Je pense que vous attendez tous. Qu'est-ce qu'il a eu en carte synchro Parce que depuis le début de la vidéo, il nous dit des, des cartes synchro, tiens. Et là, euh, voilà. Larve de brume. X2. Gundir Dragon Barrière de glace. 2 Oiseau du tonnerre de la vallée des brumes. X1. Maréchal de guerre, allié de la justice. X1. Barkion, Naturia. X1. Gaïa Bug, chevalier. Chevalier draconité. X2. Après, Lyon Naturia. x1. Et cette carte, on aurait pu la mettre dans le deck. Dans le deck. Euh... Volcanique, si ça avait été un, un, un autre effet. Armure investible alliée de la justice. Hop là. Vous voyez, c'est ça, le fait de. Moi, c'est ça le, de, le fait d'être nerveux. Ça me permet de ça, ça me fait faire des bêtises. x2 Rajim ra, Ragin mythologique. Il faut pas que je fasse d'erreur après des tigre roi de la barrière de glace. C'est la première fois que je l'ai. Je vous le dis, c'est la première fois que je l'ai. Bon, je suis pas fan du du deck barrière de glace mais après pour finir j'invoque le grand Trichoula, du deck barrière de glace voilà tout simplement Et voilà donc tout ça c'est mis de côté donc euh, on va tenter un coup le 2 celui qui aura choisi le chiffre numéro 2 il gagnera une carte gratuite non, je plaisante, non, je plaisante. Il faut bien s'amuser un petit peu quand même, hein Donc voilà. Donc, pareil, euh, si vous avez vu des cartes dans le Trade Binder, vous trouvez que c'est hors de prix. Ça, je sais, parce que le lot des trois héros qu'on m'a envoyé, j'en ai, euh, j'en ai, je en fait, je vais vous expliquer l'histoire. Je lui ai envoyé pour 300. 60 euros de cartes. Parce que j'ai passé la nuit, j'ai passé des nuits à tout calculer et tout à, à ce chiro. Donc, je vous explique un peu pourquoi je vous dis ça. Donc, euh, j'en ai eu pour 360 euros. Jusque-là, tout va bien. Il m'a fait un virement PayPal de 20 euros pour que je puisse lui envoyer des cartes. Jusque-là encore, tout va bien. Et après, il m'a envoyé un joli lot de consolation, donc des, des cartes que j'avais besoin, plus trois cartes pour, on va dire, euh, pour mettre euh, tout, euh, pour mettre à point l'échange qu'on a fait. Donc, euh, il m'a fait, il m'a envoyé ces trois cartes. Ces trois cartes, elles ont d'une valeur, elles ont été certifiées, non pas par lui, mais par un ami qui est beaucoup plus connaisseur que lui. Voilà. 405 euros les trois cartes. Moi, je comprends pas, je les vois à 300 euros sur euh, sur euh, pff, sur TCG. Enfin, je, je les vois à 340 euros ou 360, je sais plus. Ah, sur TCG Market, sur Marketplace, sur eBay, ça part pas. Donc il y a un petit problème là. Il doit y avoir quelqu'un qui doit mettre de la merde dans l'engrenage parce que euh, moi je vois pas. J'essaye de me débarrasser de ces cartes et ça ne veut pas. Donc voilà. Sur ce, les amis, je vous laisse, donc je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très bonne journée. Et j'espère que ce que vous avez vu dans l'ouverture de l'arsenal mystérieux vous aura plu, pour qu'on puisse faire un échange ou une vente. Voilà. Je cherche toujours à faire plaisir à mes abonnés. D'ailleurs, j'ai eu l'idée d'une publicité. Mais il faut que j'aille voir le foyer pour en parler. Parce que, voilà, ça serait une publicité plutôt marrante. Ça serait Il une... y a le duel aussi qu'on doit faire avec euh, avec avec euh... On doit faire le duel avec euh... Mitsuguro. Donc euh, ça c'est pareil. Voilà. Il y a aussi. Il euh... y a aussi. Euh... Moi je. Moi je veux bien aider le monde à faire des decks. Il n'y a pas de problème. Mais c'est pas mon travail sinon je me ferais payer pour les heures de les heures pour faire les decks je sais pas notre travail là c'est je voudrais vous expliquer on est une petite team ok on est 5 ou 6 personnes on veut bien aider le monde c'est ça mais il faut que le monde nous le rende c'est à dire que moi par exemple je j'ai on va dire j'ai donné un deck à Baba cool. Voilà, J'ai donné le deck Cyber Dragon à Baba bah, Cool. Alors que, au départ, je le vendais. Donc voilà, j'ai encore un deck. Euh, j'ai un deck à vendre, 25 euros. Ça part pas. J'ai réussi à vendre le deck Bad C'est bon. Mais le deck euh, Banni euh, Colonie du Mal, il part pas. Et pourtant, j'ai laissé un mois sur Marketplace. Voilà, donc. Je sais pas ce qui se passe sur Facebook. Donc, je vais fermer cette parenthèse, voilà. Donc, il y a plein de choses que j'aimerais pouvoir faire pour ma communauté, mais je suis un peu bloqué. Donc, pour l'instant, je suis restreint à faire des vidéos comme ça. Donc, euh, Diaporama, Pokémon Go, euh, Ouverture. Encore là, j'en ai eu pour 122 euros. Donc, euh, si je pouvais retomber un peu sur mes pas, ce serait super. Voilà. Donc, voilà. Après, qu'est-ce que je voulais que je vous dise je fais des vidéos parce que j'aime faire des vidéos, mais après, euh, si vous me le rendez pas, euh, voilà, c'est ça. Euh, je vais finir par plus faire de vidéos parce que j'ai quand même 158 abonnés, donc j'ai fait trois vidéos hors catégorie, 18 ans, voilà, et j'aimerais pouvoir. Euh, J'aimerais pouvoir faire plein de vidéos. J'ai plein d'idées. Par exemple, aller en convention avec vous pour vous rencontrer. Mais j'ai pas assez d'abonnés. Je vais me retrouver avec un seul abonné. Ah, Gabriel, t'es trop beau. Et lui, il... et tout le monde me dire c'est qui celui-là Ah, c'est mon YouTubeur préféré. Il fait quoi Du contenu Yu-Gi-Oh Ouais. Ah bah voilà, j'aimerais bien qu'il y ait un peu le partage. Donc, c'est pour ça que je dis que... Moi, je veux bien aider les gens. Mais il faut que les gens nous le rendent. Voilà. Donc, c'est comme Soshiro. Qui a vu que j'avais mis une boîte, une golden boîte sarcophage doré de côté pour tout ce qu'il m'avait demandé. Donc ça veut dire l'équivalent de 5 pages recto verso de mon binder. oui parce que c'est 5 pages recto verso de mon binder. Plus une carte que j'ai achetée pour lui. Donc voilà. Donc il a fait, on a fait un échange et ça s'est très bien passé eh ben là avec euh, avec Baba cool c'est pareil vous voyez on on on est on n'est pas là à, se, à à parler de Yu-Gi-Oh à chaque fois qu'on se voit parce qu'on se voit tous les matins à, dans le bus euh, c'est enfin dans la pour aller à Kotagon. voilà c'est pas j'ai pas lui dire ouais pense à faire ton deck et tout voilà pense à améliorer tes stratégies et il faut qu'on s'entraîne il faut qu'on s'entraîne il faut qu'on s'entraîne parce que le mois prochain, il y a un tournoi et il faut qu'on y aille. Voilà. Non, moi je veux qu'il prenne plaisir à, à faire son deck. Tout simplement. Voilà. Donc c'est moi ma manière de faire les choses. Voilà, parce que d'autres n'ont pas la même manière. Et s'en sortent tout aussi bien ou tout aussi mal. Voilà, tout simplement. Donc je vous remercie de m'avoir écouté durant ce long dialogue. Et je vous souhaite une bonne journée. Et ciao tout le monde.